Euh, bienvenue au palais les secrets de la richesse du puissant marabout Kineron du bénin je suis au plus de 129 64 96 20 27 donc je suis là aujourd'hui pour vous parler de la multiplication d'argent en 30 minutes donc je suis là aujourd'hui pour vous parler de ça donc n'importe où vous êtes vous pouvez bénéficier de ça donc n'hésitez pas à me contacter pour avoir la richesse dont vous désirez avoir il y a des années. Donc aujourd'hui, sans plus tarder, je vais vous présenter la multiplication. Donc voilà les génies producteurs de l'argent. Je suis disponible pour le portefeuille magique, valise magique, calebasse magique, retour d'affection, de chance et autres. Donc sans plus tarder, contactez-moi. Pour avoir cette richesse immense, donc regardez, observez. Voilà, ici maintenant, c'est Ouedraogo Atu qui veut multiplier de l'argent et il veut multiplier 50 000 francs CFA. Vous voyez, voilà les 50 000 francs CFA. Donc, sans plus tarder, regardez bien que le caméra veille sur ça. Donc, observez, je vais demander la permission de gêner. Regardez les gens, il n'y a rien dedans, il n'y a absolument rien. Maintenant, je vais déposer les 50 000 francs CFA dedans. Et observez. Ça ne va pas prendre du temps. J'implore les génies. Servez bien. Maintenant, je vais vous montrer. Regardez dedans. Vous voyez Regardez. Vous voyez C'est les 500 000. 1.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 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, tel que vous le voyez ici, voilà les 500 000 francs. 1, 2, 3, 4, 5. Ici aussi, c'est 20 000 francs que je vais multiplier pour quelqu'un d'autre. Vous voyez Donc, contactez-moi plus de 129, 64, 96, 20, 27 pour la multiplication d'argent. Merci beaucoup. Et bonne chance à tout et chacun de vous.